Hey tout le monde, c'est Luna, anciennement Melopez ou Melo pour ceux qui me suivent depuis un moment. Alors oui, je sais, ça fait longtemps, j'ai eu énormément de problèmes avec mon ordi, comme je l'ai déjà expliqué. Ce qui fait que c'était vraiment très compliqué de sortir des vidéos, du notamment à mon logiciel de montage qui plantait au moins 5 fois par vidéo. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en toute honnêteté, faire des vidéos me manque de ouf. YouTube a certainement été une de mes périodes de ma vie, j'en ai que de bons souvenirs, et ouais, ça me manque vraiment quoi. Donc j'ai décidé de reprendre tout ça. A priori, j'aurai un nouvel ordi, et oui, il était temps. J'ai décidé d'innover un peu le contenu, déjà en parlant plus dans mes vidéos, car mes compilations de base c'est cool, hein, je kiffais grave à les faire, mais arrive un moment où l'inspiration ne venait plus, et je commençais à faire n'importe quoi, donc euh, juste pour dire de sortir des vidéos. D'ailleurs, je crois que ça a dû se ressentir à force, les vidéos étaient de plus en plus courtes, c'était tout le temps la même chose, le même genre de montage, et puis par je de flux, on s'ennuie à force. D'ailleurs, je me demandais, ça vous intéresserait une FAQ Si c'est le cas vous me posez des questions en commentaire et j'y répondrai en vidéo, voilà. J'espère vraiment que ce que je ferai euh, prochainement vous plaira autant ou voir plus qu'avant. Je ne suis d'ailleurs pas contre quelques suggestions de vidéos, mais dans la mesure du possible. C'est-à-dire que Roblox fonctionne très bien sur mon euh, PC, mais euh, GTA, oublié Donc proposez-moi des maps drôles ou amusantes à essayer. A la limite, quelques jeux assez légers, si vous en connaissez, et j'essaierai de vous faire ça. Euh, une dernière chose. J'ai un Insta où je poste beaucoup de photographies dans le genre naturel, fantaisiste, féerique, et autres. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me suivre sur Insta, qui s'affiche ici et dans la barre d'infos. Euh, J'ai également un compte TikTok Tac où pareil, je poste ce même genre de contenu et il s'affiche également ici et dans la barre de description <rire> de description et j'allais oublier mais j'ai un groupe Roblox aussi je n'ai rien fait de spécial là dessus pour l'instant je ne sais pas si j'en ferai mais voilà c'est là, Donc tu rejoins ou tu ne rejoins pas c'est comme tu veux, et voilà voilà et c'est tout on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye <rire> <dommage>. bye <rire> je ne sais jamais comment finir mes vidéos je vais essayer de faire un truc comme ça ça veut dire bonjour, ça. Bye bye Voilà.